Nous allons étudier l'anatomie des voies visuelles. Pour cela, nous allons suivre le plan suivant. Introduction. Deuxièmement, anatomie descriptive dans laquelle on va décrire le nerf optique. Le chiasma optique. Bandelette optique. Corps genouillé externe. La radiation optique le cortex visuel et enfin une conclusion introduction les voies optiques permettent la transmission des impressions lumineuses rétiniennes au centre cortico de la vision ils comprennent le nerf optique le chiasma optique pendelette optique corps génouillé externe les radiations optiques, le cortex visuel. Les lésions des voies optiques entraînent des modifications variées du champ visuel. Le type de défaut de champ peut permettre de localiser euh, la lésion. Le nerf optique. Il s'agit de la seconde paire crânienne et le premier segment des axones des cellules ganglionaires qui vont de la rétine au corps géniculé latéral. Le nerf optique commence à la papille optique et se termine à l'angle antérieur du chiasma. Commençons par le nerf optique, à savoir la papille optique. La papille optique, c'est la tête du nerf optique et se divise en trois régions. En région pré-laminaire, région laminaire et région rétro-laminaire. Si on réalise une coupe transversale du globe oculaire, on va voir ce schéma suivant. Voilà. Ici c'est le nerf optique, là c'est la papille et là c'est le corps, le corps vitré. Commençons par la région prélaminaire. La région prélaminaire colorée en bleu, en, en bleu. Voilà, la région pré-laminaire la région pré-laminaire se situe en avant de la lame criblée la lame criblée elle est schématisée par le rouge voilà la lame criblée et la région rétro-laminaire en vert. Donc, la région pré-laminaire se situe en avant de la lame criblée. C'est le disque papillaire qui est limité par le canal corvidoscléral scléral Contient les fibres optiques non myélinisées et au centre les vaisseaux centraux de la rétine. Présente au centre une dépression appelée l'excavation papillaire qui s'élargit dans le glocan. Maintenant, la région laminaire. La région laminaire, la lame criblée, est un tamis transversal dont les orifices sont traversés par les fibres optiques. Elle est formée de fibres de collagène et élastique. Et enfin, la région rétro-laminaire. À ce niveau, le nerf optique double de volume à cause de la myélinisation des fibres optiques. Le nerf optique. Il est oblique en arrière et en dedans il présente trois portions à décrire. Une portion intra-orbitaire qui se divise en deux parties. Donc, la portion intra-orbitaire se divise en partie intra ou rétro laminaire En partie orbitaire à la forme d'un S allongé constitue l'axe du camp musculo aponeurotique Et en portion intracanalaire qui est située dans le canal optique. Et en portion intracrânienne située dans l'étage moyen de la base du crâne et se continue avec le chiasma dans l'angle entéro-externe. Concernant les gaines du nerf optique, la dure mère enveloppe le nerf optique depuis l'orifice intracrânien du canal optique jusqu'à la sclère, avec laquelle il se confonde. L'arachnoïde est constitué de deux feuilles faites de fibres de collagène. La bimère l'enveloppe du nerf optique la plus interne. L'espace entre la pimère et l'arachnoïde contient des liquides de céphalorachidiennes. La vascularisation du nerf optique Les parties intracrâniennes et intracanaliculaires reçoivent les branches de l'artère ophtalmique. La partie intraorbitaire se divise en deux parties par le point d'entrée de l'artère centrale de la rétine, située au niveau de la face ventrale du nerf optique. En arrière du point d'entrée, la vascularisation est uniquement périphérique par les artères piales. En avant, la vascularisation est double périphérique par les artères piales et centrale par les branches de l'artère centrale de la rétine. Le chiasma optique. Les deux nerfs optiques se réunissent au niveau d'une bandelette blanche quadrilatérale, le chiasma aux angles postérieurs desquels naissent les bandelettes optiques. Le chiasme optique, il a une forme d'index. Il est situé à la face inférieure du cerveau en arrière du tubercule de la selle tirsuc. À son niveau, les fibres optiques issues des rétines nasales se croisent. Concernant les bandelettes optiques, continuons l'angle postérieur du chiasme, elles forment un cordon blanc, aplati long de 3 cm, qui se porte en dehors et en arrière, contourne le pédoncule cérébral. Et se termine dans le corps genouillé externe. Le corps genouillé externe. Définition. Les ganglions geniculés latéraux. Représente la zone de jonction entre le premier et le deuxième neuron de la voie optique. C'est à ce niveau que se terminent les cellules rétinothalamiques. Concernant son anatomie, les ganglions géniculés latéraux sont de petites saillies arrondies accolées au pulvinar du thalamus. Chaque ganglion géniculé latéral à la forme d'un ganglion allongé, tordu sur lui-même d'avant en arrière, situé en bas, en arrière et en dedans du thalamus. Concernant sa vascularisation, elle est assurée par les artères choroidiennes antérieures et postérieures. La radiation optique se définit comme une large lame de substance blanche. Étendu des ganglions géniculés latéraux au cortex occipital. Chaque radiation optique comprend quatre parties. Une partie initiale, appelée pédicule optique, elle correspond à un faisceau épais de fibres dirigées en dehors et en haut. Une partie dite genou, c'est là où les fibres s'infléchissent en arrière. Et une partie moyenne dans laquelle les fibres ont un trajet entéro-postérieur. Et une partie terminale, les fibres se dirigent de dehors en dedans. Elles se terminent sur les lèvres supérieures et inférieures de la scissure calcarine, le, le cortex occipital. Le cortex visuel correspond au territoire de réception et d'intégration des phénomènes visuels. Il est situé au niveau du lobe occipital. Il comprend l'air strié, des aires d'intégration et de réponse motrice. Elle correspond à celle du lobe occipital. Les lobes occipitaux sont en nombre de deux. Ils sont situés à la partie postérieure du cerveau. Chaque lobe occipital est formé de six circonvolutions séparées par des sillons. Concernant sa vascularisation, elle est assurée par l'artère cérébrale postérieure. En conclusion, de la stimulation aux réponses visuelles. Toute une chaîne en fonctionnelle fonctionnel complexe s'interpose, organisée, stratifiée. La stimulation physique en est le premier maillon, mais seule la stimulation rétinienne est efficace. C'est elle qui est à l'origine de la mise en activité des systèmes visuels. La vision des vertébrés implique la transmission d'informations depuis la rétine jusqu'à divers centres nerveux encéphaliques. À partir de l'œil, ces informations peuvent suivre deux trajets, une voie directe et une voie croisée, jusqu'au cortex visuel.